Allons-y, donc le kitsune. Alors le, le kitsune au Japon de base, ben, c'est le renard, l'animal de la forêt. Euh, le le nez, dans, dans Kitsune, c'est une forme euh, qui désigne l'affection, euh, la sympathie, aussi l'harmonie. Euh, c'est quelque chose euh, qu'on va trouver, par exemple, rajouté à « il fait beau » avec « nez à la fin », n'est-ce pas, etc. Mais, euh, les, mais dans tous les sens. Euh, les prostituées, par exemple, vont l'utiliser aussi euh, « vous serez gentil avec moi » par rapport au client. Donc c'est quelque chose qui exprime vraiment l'affection. Il y, a, il y a différentes euh, explications possibles pour euh, l'étymologie du, du mot kitsune. Il y en a une qui va euh, jouer sur le kitsu qui, qui désigne la, la couleur, le jaune. Euh, il y en a une qui va expliquer que kitsune peut être écrit et donc compris comme « revient, revient vers moi, revient ce soir » et qui est lié à un très très vieux conte où on a un, un bûcheron qui euh, va euh, rencontrer dans la forêt une très belle femme, dans une clairière. Ils vont discuter, euh, ils vont éprouver des sentiments l'un pour l'autre, ils vont se marier. Et euh, de façon complètement logique, surtout au Japon où le mariage est toujours envisagé avec le bébé derrière, l'enfant, très rapidement ils vont avoir un enfant. La femme se comporte très bien, on, on a une, une vie organisée, euh, paisible il euh, y a juste le chien de la maison qui, euh, qui passe son temps à aboyer devant euh, la femme hein. jusqu'au moment hein, où il, il, il va lui mordre le, le mollet et euh, elle va de peur se transformer en renarde et s'enfuir. Et le, le mari en fait va, euh, va aller dans la forêt et devant la forêt va lui dire euh, je t'aime, euh, reviens ce soir, reviens vers moi et d'où l'interprétation possible de Kitsune revient vers moi, revient ce soir, puisque la renarde le rejoignait chaque soir. Donc le Kitsune et le renard, c'est une figure qu'on trouve partout. Il y a le, le roman de Renard, hein, au Moyen-Âge chez nous, le coyote qui est très très proche, c'est une figure toujours un peu ambivalente, du, du farceur, du, du fripon, du trickster, euh, qui peut être, euh, qui peut aider, qui peut être joueur et qui peut être aussi mauvais sur les circonstances, la façon dont on le traite ou son humeur. Le, la particularité du Japon euh, par rapport à ça, dans, dans son imagerie, c'est que le, le renard a imprégné mais, euh, un champ culturel énorme. On le retrouve sous des formes très différentes et dans beaucoup d'aspects. Et en plus, au Japon, le renard est 9 fois sur 10 une renarde. La façon de voir le, le, le renard a, a été hérité de, des renards qui changent de forme, qui trompent les hommes de, de Chine. Mais vraiment au Japon, il y a euh, ce, ce primat de la forme féminine. Et comme déesse tutélaire, comme déesse liée derrière, on a euh, Inari, qu'on voit ici en train d'apparaître euh, devant un, un samouraï. Alors Inari, c'est la déesse des céréales, c'est la déesse de la culture, de la fertilité. C'est celle qui euh, amène la, la clé du, du grain euh, et de la hutte où on entrepose le, le riz euh, à la, euh, au, au moment du printemps. Et ces messagers, ceux qui l'accompagnent, c'est toujours des kitsune, des renards. Donc là, on, on voit un renard blanc qui l'accompagne. Euh, et donc, le, le kitsune est lié à Inari. Et à côté de Tokyo, il y a un des plus grands sanctuaires Shinto, qui est le, le sanctuaire de Fushimi Inari Taisha qui est en fait en haut d'une colline, et pour accéder à cette colline, on va passer à travers toute une succession de portes, qu'on appelle des, des tories, qui sont vraiment caractéristiques de la religion Shinto. Il euh, y en a vraiment euh, énormément, c'est plusieurs dizaines de milliers. Bon, vous, vous commencez à, à visualiser. Et à travers cette espèce de double promenade, parce qu'il y a la même en descendant, on va accéder au sanctuaire. Alors, vous voyez des, des inscriptions en japonais. Ces inscriptions, c'est les, les donateurs, c'est-à-dire c'est les gens qui ont payé pour ce portique, ce tori. Euh, en, en 2015, en, en, le, la, la gamme de prix allait de 1 400 euros pour les moins chers à 10 400. Euh, c'est une forme d'ex de, voto, de remerciement à Inari qui... Du départ où elle était la déesse du riz, vu que la richesse s'exprimait en volume de riz possédé, est devenue de façon plus générale la déesse de la prospérité. Donc, euh, des sociétés ou des gens fortunés vont payer un portique, à la fois pour leur image, alors est-ce que c'est en remerciement à la déesse, ou est-ce que c'est dans un cadre de démonstration de puissance et de position, euh, sans doute les deux mêlées. Et le temple de Dinari est recouvert de statues de renard. Là, vous voyez dans la gueule du renard le, un rouleau pour représenter son rôle de messager. Et juste ici, vous, vous avez l'autre représentation où là, cette forme alambiquée, c'est une clé. Donc la clé du, du grenier à riz que, que j'ai évoqué. Le, le, le sanctuaire de, de Fushimi, il est extrêmement étendu. C'est du 870 000 m2. Et il est extrêmement fréquenté. C'est-à-dire qu'en 2015 il avait reçu 2,7 millions de personnes dans l'année notamment en fait au moment du nouvel an japonais qui est marqué par euh, par différentes cérémonies la première prière qui est souvent dédiée à la famille ou euh, aux affaires donc à la prospérité donc fatalement à ce niveau là inari fonctionne selon les deux aspects puisque euh, c'est une divinité liée à, à la fertilité et c'est une divinité liée à la prospérité c'est la première purification de l'année parce que dans le Shinto, on ne fonctionne pas en mode euh, bien ou mal, on fonctionne en mode de souillure, puri, de purification. Et euh, il faut se purifier régulièrement pour euh, enlever justement la, la souillure qui s'accumule avec le temps. Donc la première purification de l'année à l'encens. Le premier verre de saké, mais ça bon, on peut le faire à la maison aussi. Et le, un, un rituel qui consiste à tirer une prédiction pour l'année. Alors, euh, Inari est une divinité qui est euh, extrêmement ambivalente, selon euh, tous les points, et même au niveau de son interprétation. C'est-à-dire qu'elle est soit hermaphrodite, ou elle va être soit masculine ou féminine. Comme le renard qui va pouvoir prendre la forme d'un homme ou d'une femme. C'est la divinité protectrice des pompiers. Le, le kitsune a un rapport avec le feu qu'on qu verra par la suite, et c'est la divinité aussi protectrice des prostituées. Euh, pour la petite histoire, dans, dans les rituels au Kitsune ou Inari, on offre souvent des, des gâteaux faits à partir de, de tofu euh, frit, caramélisé, qui est considéré être un des mets préférés des renards. Ça, c'est des Emma. C'est des amulettes qu'on trouve un peu dans, dans tous les, les sanctuaires shinto, et qui, pour celui d'Inari, euh, ben prennent la forme de, de tête de renard. Donc vous achetez euh, la, la petite plaque de bois, donc au départ elle est vierge, hein. vous dessinez euh, la, la forme du renard, etc. Et en fait, là, vous voyez, sous l'autre face, c'est là où vous allez faire votre souhait à la divinité. Je, je reviens sur le, la, la gourmandise du, du Kitsune et le côté messager. Là, on a euh, un manga qui représente le, le renard Ketsubo. Alors Ketsubo, c'était le, le renard coursier d'un seigneur. Il, il était extrêmement rapide. Il était plus rapide qu'un cheval et donc le seigneur, quand il avait besoin d'envoyer un message de façon urgente, l'envoyait. Lors d'un de ses trajets euh, pour aller à la capitale, il est attiré par une odeur. Il s'arrête rapidement et il voit un paysan qui est en train de frire des souris. Alors ça, surprend, ça le surprend, parce que pourquoi un paysan frit des souris et le paysan lui explique, puisqu'à ce moment-là, il a repris, euh, enfin il a pris une forme humaine, le renard, euh, il explique qu'il voilà, euh, est embêté par des, des kitsune, des renards, euh, et qu'il faut faire quelque chose, et que donc du coup, il a fabriqué un piège, et que là, il est en train de faire griller des souris pour attirer la, le, les renards afin de s'en débarrasser. Kaizobo reprend sa route. Va délivrer son chemin, euh, va délivrer son parchemin, son, son message, et au moment du retour, il ne peut pas s'en empêcher, il va voir les, le, le piège, il essaie de manger les souris, sauf qu'il se fait prendre dans le piège et il meurt, victime de sa gourmandise. Euh, là où l'histoire ne s'arrête pas là, parce que le Seigneur aimait tellement ce renard qu'il lui a fait construire en mémoire un sanctuaire qui existe toujours de nos jours. Euh, hop, voilà. Alors là, j'ai parlé du fait qu'il avait pris une forme humaine pour parler aux, aux, aux paysans. Une des principales caractéristiques des kitsune, c'est qu'ils peuvent changer d'apparence et ils rentrent dans, dans le cadre de différentes créatures qu'on appelle les, les bakemono. Alors, bakérou c'est euh, la transformation, c'est se transformer. Mono, c'est les choses. Donc bon, les choses qui se transforment. Sachant que ces choses, donc, ça peut être des, des objets inanimés. Il y a des arbres qui peuvent prendre euh, des apparences humaines. Euh, c'est généralement des, des animaux. Et le, le terme euh, « baké », ce n'est pas seulement la, la transformation, du moins c'est pas une transformation neutre. Il y a un autre mot très proche qui va désigner tout ce qui est trompé, illusionné, leurré, berné. Je vous propose juste deux exemples autres de Bakemono avant le, le kitsune. Alors le premier, c'est le chat. C'est-à-dire qu'un chat, avec le temps, il y a toujours ce, cette notion de, de temps, de durée. Euh, il va, euh, certains chats, pas tous, vont développer de l'intelligence et des pouvoirs et ils vont acquérir la capacité de pouvoir se transformer. Et pour se transformer, il va falloir qu'ils exécutent une sorte de danse avec une serviette de table ou une serviette sur la tête. Typiquement là. L'autre animal qui est souvent représenté avec les, euh, les kitsune, c'est les tanuki qu'on qu trouve souvent traduits par euh, blaireau, Mais ce n'est pas vraiment des blaireaux, parce qu'il y a des blaireaux au Japon, hein, il y a le blaireau japonais, qui s'appelle le Mujina, et qui est aussi une créature euh, qui se transforme, et qui est même la meilleure de toutes, parce qu'il y a un proverbe qui dit « les sept formes du renard », le renard est capable de prendre sept formes différentes, les huit formes du, kanuki, du tanuki, et les neuf, neuf formes du, du Mujina. Donc le, le, le tanuki, en fait en anglais c'est le raccoon dog, et en français chien vivrin, bon c'est une sorte de de, de petit animal, euh, mais qui n'est pas exactement un blaireau, donc je préfère l'appeler tanuki. Donc voilà le tanuki naturel, et voilà la représentation du tanuki. Donc le, le, le tanuki est un animal, euh, un être euh, farceur, qui aime bien tromper les gens, alors lui... C'est pas se transformer en forme de femme, sa, sa version préférée. C'est se transformer en, en moine, en, en, en dignitaire religieux pour, pour tromper les gens. Et sinon, dans sa forme naturelle, c'est vraiment le prototype du bon vivant. Donc, il est toujours représenté avec un tonneau ou une gourde de saké. Hein, c'est pas de l'eau. Euh, souvent, il est représenté avec un, un gros ventre sur lequel il va taper pour faire du bruit, etc. Donc certains bruits que vous pouvez entendre dans la forêt, bah, ça va être un tanuki qui se, qui se tape sur le ventre. Et bon, je vais pas en parler trop en détail, mais il est souvent représenté avec des bourses très importantes. Parce que la caractéristique du, du tanuki, c'est qu'il peut les étirer. Et vous allez avoir, par exemple, des, euh, des estampes japonaises où on voit un tanuki attraper des oiseaux au vol en lançant un filet, sauf que le filet, c'est juste sa peau qui... Hop, Euh, là on est dans, dans Pomoko, l'animé de, de Ghibli qui représente justement des, des tanuki euh, euh, en lutte, euh, enfin confrontation avec l'urbanisation euh, au Japon. Donc, bon, On voit la gourde traditionnelle, le chapeau aussi, hein, le chapeau de paille, Et puis bon, une des utilisations de transformation. Et il y a un village, euh, en particulier au Japon, qui est le village euh, des euh, tanuki. Alors il y en a partout dans la ville. Euh, J'ai pas eu le temps de récupérer les images là, mais en fait, ce qui est assez drôle, c'est que quand même, il faut respecter les, les tanuki. Donc depuis euh, un peu moins de dix ans, il y a une tradition nouvelle qui est euh, le jour de vacances des tanuki. C'est-à-dire qu'ils ont une journée où ils rentrent, où ils partent en vacances. Alors ça joue de plusieurs façons, c'est-à-dire qu'on euh, va les habiller, donc de, de chemises hawaïennes, de, de Bermuda, on va les mettre dans des, euh, dans des piscines euh, avec de l'eau, etc. Ou alors on va leur mettre des bandeaux euh, avec, euh, en dessinant des yeux fermés. Dans Super Mario, il euh, y a un Mario qui peut se transformer dans certains jeux euh, en Tanuki. Dans euh, le, le manga euh, Naruto, le, le premier bijou, le, le premier être, euh, c'est clairement un jeu sur euh, le, le tanuki. Et euh, la gourde là euh, est même euh, en elle-même aussi un jeu avec la, la représentation classique de, du tanuki. Et là, je reviens au renard pour parler un peu plus de la transformation du renard. Alors, la transformation, euh, elle se produit selon un, un code, c'est-à-dire qu'il faut que le renard tienne dans sa bouche un os de cheval ou de veau qui se couvre de brindilles, de feuilles mortes, d'herbes, qui se tourne vers le sud et il va commencer à faire une espèce de danse avec des sauts vers l'étoile du nord. Pardon. Et euh, s'il fait le rituel, il se transforme en homme. Donc il faut qu'il soit assez âgé, hein, c'est-à-dire vers une cinquantaine d'années. S'il veut se transformer en femme, il faut qu'il fasse tout ce rituel un peu bizarre euh, devant une tombe. Euh, là, je vais vous, faire un, je vais vous parler d'un un autre conte japonais qui, est le, qui raconte l'histoire d'un homme qui va croiser un renard poursuivi par des chasseurs. Le renard est complètement affolé et il va le cacher en fait à l'intérieur de son avis. Les chasseurs passent. L'homme relâche le renard qui part dans la forêt en lui adressant un dernier regard rempli de reconnaissance. Et quelques temps après, qu'est-ce qui se passe Sur la même structure, il rencontre une magnifique jeune femme. Tout se passe bien. Ils ont un, un, un enfant ensemble. L'enfant est très intelligent. Ce qui va se passer, le problème, c'est qu'au Japon, les, les renards ont un grand amour, j'ai dit du, du tofu frit caramélisé, mais aussi des chrysanthèmes blancs. Et euh, un jour, l'enfant, le, euh, alors que sa mère se penche vers des chrysanthèmes, ben, il va repérer qu'elle a une queue de renard qui dépasse de son kimono. Et à partir de là, la, sa mère va se, se transformer, en. va reprendre sa forme originelle et se transformer en, en renarde et partir. Vous voyez sur la, la cloison coulissante, le shoji, il y, y a une écriture. Au, au moment en fait, où elle commence à se transformer, elle va écrire un message d'adieu sur, euh, sur la paroi. Sauf que vu qu'elle qu se transforme, euh, ses mains disparaissent, etc. Elle écrit le, le message avec un pinceau qu'elle tient dans, dans sa gueule. C'est un, une histoire qui est très très connue au Japon a été repris dans, sous beaucoup de formes, hein, donc spectacle de poupées, euh, théâtre, euh, no kabuki, etc. Euh, et en particulier, ce, ce passage-là et euh, le, le poème qui est laissé, euh, qui commence en fait par « la par, euh, Si tu m'aimes, mon chéri, si tu m'aimes, mon chéri, viens me chercher dans la forêt de Shinoda, près d'Izumi, là où les feuilles du kuzu dévoilent leur envers, pleines de nostalgie. » Le, le choix de, de la plante du kudzu n'est pas anodin. Le, le kudzu, c'est une plante extrêmement invasive, mais qui est toujours à la bordure entre la forêt et euh, la clairière. Euh, la forêt au Japon fait partie des trois endroits qui n'appartiennent qui pas à la société et qui sont considérés comme dangereux. Donc forêt, mer, montagne. Le kudzu euh, est une plante qui fonctionne bien pour la renarde parce qu'il a deux couleurs. Il y a une, la, la couleur de l'envers de la feuille est très différente de, de celle du dessus. Comme euh, pour représenter et en écho aux deux apparences de euh, la renarde, humaine et euh, animale. Donc là on a le, le grand moine bonze guerrier Benken face à, à un renard. Et là, on a un QB no Kitsune, c'est-à-dire un renard à 9 queues. Donc, quand un renard arrive à 50 ans, il peut apprendre, commencer à se transformer. Quand il arrive à un siècle, il obtient une deuxième queue. Et si vous voulez déterminer la puissance d'un renard japonais, il faut compter le nombre de queues. Il en gagne une à chaque siècle. Et le maximum qu'il peut obtenir, c'est 9. Euh, et quand il arrive à, à 9 queues, il y a même une transformation au niveau de, de sa fourrure qui va devenir soit blanche, et par exemple, je refais une boucle avec le, la gravure dinarique que je vous ai montrée au tout début, le renard était blanc, ou alors euh, doré. Donc, bon, je ne suis pas sûr que vous voyez, mais les, les queues sont en, en transparence sous le, le, le kimono blanc. Le, cette histoire de queues multiples, on va le retrouver dans les Pokémon, où il y en a un justement qui a 5 queues, enfin 6 là, et qui a sa forme évoluée, qui est carrément là, le QB à 9 queues. Entouré de flammes dans euh, sonic de queue QB dans naruto hein, donc le euh, renard à neuf queues. dans les digimon on a aussi un, un être qui au fur et à mesure euh, avance euh, et développe des queues. alors bon euh, on arrive à un, un niveau euh, Humanoïde assez rapidement. Après, on arrive au niveau du renard à neuf queues, et après, on commence à arriver sur des représentations encore supérieures, parce que forcément, il devient de plus en plus puissant, qui sont des échos, en fait, des, des, des représentants religieux. Euh, euh, alors, Shinto, pour celui-ci, et euh, celle-ci. Celle-ci, c'est typiquement un jeu sur les, les miko les, les, les espèces de religieuses non euh, euh, Shinto. Tandis que celui-ci, là, c'est plus un jeu du côté du bouddhisme, avec le... La crosse qui est vraiment caractéristique. Et je reviens sur un, un temple et une représentation du renard. Alors là, le renard, deux choses. Il tient quelque chose dans sa gueule et il y a quelque chose au bout de sa queue. Euh, un renard, quand il, quand il a suffisamment grandi, développé de puissance, il va pouvoir créer du feu. Ce qu'on appelle du kitsune bi. Bi, c'est le feu, kitsune, le renard, Du feu de renard. Euh, pour, faire, pour faire ça, eh ben, soit il tape sur le sol avec sa queue, ou alors il va le cracher avec sa gueule. Je reviens sur euh, Naruto, on a complètement ça avec QB euh, avec, euh, dedans. Et dans sa gueule, il tient une espèce de boule ou de radis. Sans doute originairement était-ce un radis. Maintenant, on le représente plus sous la forme d'une boule. Et Le, le nom c'est Oshinotama, c'est littéralement la boule, la pierre, le, de, le joyau d'étoile. Quand le renard se transforme, il y a une part de son âme ou de son énergie qui est conservée dans, dans cette boule. Euh, soit il la cache sur lui ou soit il l'enterre. Mais en tout état de cause, dans énormément de comptes, si vous arrivez à subtiliser sa pierre d'étoile à un renard, vous avez une emprise sur lui. Parce que s'il en est séparé trop longtemps, il commence à dépérir et il va finir par en mourir. Et donc, si vous arrivez à obtenir euh, le Shinotama, euh, vous pouvez faire en sorte que le renard vous, quelque chose, euh, vous, vous promette quelque chose. Le renard est traître, il est menteur, etc. Mais en revanche, quand il promet quelque chose, en général, il respecte sa parole. Donc, une autre version. Et euh, quelque part... <coughs> Le Dragon Ball, la pierre d'étoile, c'est une dérivation de, ben de l'Oshinotama, de la pierre d'étoile. Euh, et le fait qu'on puisse prendre un animal étrange, une entité, autre, avec une espèce de boule, même la Pokéball, quelque part, est un écho aussi de, de, de ça. Alors là, on a un, un mariage de renards, un regroupement de renards, euh, par Hiroshige. Euh, si on zoome, on voit des petites flamèches, donc les kitsunebi qui, euh, qui les entourent. Euh, donc le, les, les feux de renard. Alors les feux de renard, en fait, c'est l'équivalent des feux follets, sauf qu'en général, on considère que c'est euh, issu des renards. Euh, un mariage de renard au Japon, ça désigne une journée très particulière, qui est la journée où euh, il fait grand soleil, mais où il y a une légère brune. Tout petit peu de pluie extrêmement diffuse. Et on considère que c'est ce jour-là que les renards, en longue procession, vont, se, vont euh, participer à un mariage. Et quand arrive la nuit, eh ben, les feux de renard euh, qu'on peut voir apparaître, euh, c'est les renards qui, avec l'alcool, etc., sont en train de s'amuser de faire n'importe quoi. Il y a des, des masques de, de renards. Euh, comme il y a des masques pour désigner la jeune fille, la femme mariée, l'amoureuse, etc. Euh, ce qui est assez drôle, c'est que euh, le kitsune aussi peut être joué sans masque. Il y a un masque pour le, le kitsune. Euh, enfin, je, je raconte mal. Tous les êtres humains, en fait, sont représentés par un masque par dessus. Euh, on est comme dans le théâtre élisabéthain sous Shakespeare, donc il n'y a pas d'actrice, hein, c'est-à-dire tous les rôles sont joués par, euh, par des hommes, mais il y a des masques féminins, masculins, etc. Il y a deux entités qui ne sont pas représentées par des masques et qui sont jouées face nue, c'est les dieux et euh, les kitsune. Je reviens à ma renarde avec les feuilles de, de kudzu. Avec son enfant qui découvre qu'elle est une renarde quand elle mange les chrysanthèmes. Cet enfant, il est extrêmement célèbre dans le folklore et la mythologie japonaise. C'est Abe no Saimai, qui est un grand magicien, qui est, je simplifie, mais l'équivalent de Merlin, qui a le pouvoir de parler aux animaux, pouvoir qui lui est donc donné par sa mère, qui était une renarde, et qui va être le protecteur de l'empereur de l'époque. Encore une fois, le parallèle avec Merlin. Et euh, ce qui est très intéressant, c'est que du coup, on a le fils euh, d'une un, créature autre, non humaine, qui va protéger l'empereur. Au Japon, il y a deux entités qui n'appartiennent euh, pas au genre humain. Il y a d'un côté les intouchables, c'est une caste japonaise, les Burakamine, ou les Aimai, qui, euh, qui sont souillés qui, font des qui donc, du coup, sont relégués à des activités euh, réprouvées par le Shinto, typiquement tout ce qui concerne le sang, la boucherie, etc. Euh, donc c'est intouchable. Et de l'autre côté, l'autre personne qui est considérée comme n'appartenant pas au genre humain, c'est euh, l'empereur. Le, Et donc on a des espèces de jeux comme ça, avec les contraires euh, qui sont sur le même plan d'égalité. Donc là, le, le renard, l'animal, euh, dans le... Dans n'a pas de masque comme la divinité, parce qu'ils sont hors du, du cadre normal. Bon, une vraie forme traditionnelle de, de masque Kitsune. Et on arrive dans euh, Naruto, où on a des jeux avec des masques qui sont euh, dérivés. Bon, Celui-ci, c'est vraiment particulièrement clair. Sur euh, ces, ces histoires de masques, il y a, euh, a l'histoire de la princesse Yaegaki. Alors, la princesse Yaegaki, euh, c'est la fille d'un grand seigneur de guerre. Il y a deux seigneurs de guerre, euh, on, on est dans une époque troublée de, de guerre civile. Il euh, y, y a deux seigneurs en particulier qui ont vraiment une, une grande rivalité, d'autant plus que euh, le premier, le, le père de la princesse Yaegaki, a volé, le, a subtilisé un, un masque magique au, au second. Ce masque magique, il a comme pouvoir que quand on le porte, on va être protégé, on va devenir invulnérable, parce qu'on va être entouré par 808 renards. On arrive à une période de paix. Et comme c'est une période de paix, on fait des alliances pour asseoir le, le nouvel équilibre. Et, et il se passe quelque chose d'assez extraordinaire, c'est-à-dire que le Seigneur propose... Le mariage de sa fille avec le fils de l'autre seigneur. Mais ce qui est absolument extraordinaire, c'est que les deux tombent amoureux. Donc tout va bien. C'est parfait. Sauf que peu de temps avant le mariage, le Shogun est assassiné et on rebascule dans une période trouble. Et quand euh, l'équilibre se réinstalle un peu, de façon à, à, à entériner le, le, le nouveau statut, on va demander ou promis de la princesse Yerigaki de se suicider afin d'assurer l'équilibre. Ce qui va se passer, c'est qu'un de ces, des membres de, de sa famille, de son clan, qui lui ressemble particulièrement, va se suicider va décider de mourir à sa place. Et lui-même, le fiancé, va se faire passer pour un jardinier et va... Rester à proximité sans se faire découvrir de, de, de son amour, de la princesse Yaigaki. La princesse Yaigaki, elle, elle ne sait pas, donc forcément, elle est persuadée que son euh, amoureux est mort. Donc du coup, un soir, elle, euh, elle fait un, un rituel pour parler à l'âme euh, de, de son amant, de son amoureux. Et exactement à ce moment-là, le jardinier apparaît euh, dehors, à travers la cloison. Et elle croit que c'est elle le reconnaît. Et c'est là qu'il lui révèle le, le, le subterfuge. Euh, le, son père l'apprend et décide, le, le fiancé s'enfuit. Et le père décide en fait de le faire pourchasser et de le faire tuer. Et là, on a euh, vraiment quelque chose qui est complètement à part dans toutes les histoires japonaises. C'est-à-dire que euh, Yaigeki va faire le plus grand tabou possible, imaginable dans la société japonaise, c'est que soumise au choix entre honneur et amour, elle va choisir l'amour, c'est-à-dire qu'elle elle va intervenir, elle va aller prévenir son amant, essayer d'aller le sauver, et donc elle va revêtir le casque dont je parlais au début, qui est un casque à fourrure de loup. De loup. C'est euh, une, une scène qui est désignée sous euh, Kitsunebi, donc les feux de renard, puisqu'à partir du moment où elle met le casque, euh, certes elle est entourée de renards, mais elle est entourée de flammes de feu qu'on voit représenter ici. Donc c'est sous plein de formes. Il y a plein de poupées, euh, vous, vous tapez Yaigaki, mais euh, Doll, Poupée, etc. Vous allez voir, il y en a des tonnes. Une autre présentation. Là, en en spectacle de marionnettes, là, vraiment entourée par les âmes des, des, des kitsunés, là, sous forme de statue. Et alors, le, la princesse euh, Yaegaki, quand elle se transforme ainsi, qu'est-ce qui se passe C'est que euh, sa robe se met à, à tourner autour d'elle, euh, elle va commencer à voler à une vitesse extraordinaire, euh, elle est entourée de renards, elle va passer au-dessus de, de cours d'eau. Et euh, dans les pièces de théâtre, dans les histoires qu'on s'est racontées, on précise toujours que son reflet est le reflet d'une renarde. Pourquoi Parce qu'en faisant ça, en choisissant l'amour par rapport à la, au devoir, euh, elle sort du cadre de la société. Et une femme au Japon à l'époque doit toujours être dans des cadres extrêmement stricts. Mère, euh, mère, princesse, etc. En faisant ça, elle sort du cadre normal et donc du coup elle devient quelque part véritablement sauvage. Et donc là on a une femme qui, en étant libre, devient symboliquement une renarde. Ce casque-là, euh, on le retrouve dans princesse Mononoke. C'est extrêmement proche. C'est un jeu autour de ça. Là, j ai, j ai, je, je rebascule sur, sur une autre femme qui est Tamamo Nomae, qui, euh, qui est un des personnages préférés des Japonais, alors que c'est un des pires personnages du folklore japonais. C'est-à-dire qu'il y a une réelle fascination pour elle, alors que c'est vraiment un personnage de, mais de, de pure méchante. Donc euh, Tamamo Nomae, c'est euh, au départ une, une jeune fille qui est, qui est recueillie par un moine, etc., qui l'éduque. Elle est très belle hein, dès le départ. Hein. Et rapidement, en fait, euh, elle va faire tomber sous son charme euh, l'empereur retiré. À cette époque au Japon, il y a une structure où il y a l'empereur en exercice euh, et euh, l'ancien empereur qui a euh, qui va euh, qui vit retiré avec une cour autour de lui. Selon les périodes, il a plus ou moins de pouvoir. Euh, et euh, elle impressionne tout le monde parce qu'elle est particulièrement belle particulièrement intelligente et elles sont toujours bonnes. et ses vêtements ne sont jamais froissés ni salis. elle est très intelligente c'est à dire on peut parler avec elle de musique de religion, d'astronomie elle se montre extrêmement cultivée malgré son jeune âge et un, un soir, une nuit d'automne il euh, y a un énorme orage donc les, les gens de la cour se réunissent pour euh, se réconforter euh, à la lumière des bougies, ils font concours de poésie. Mais à un moment, il y a une bourrasque énorme qui survint et qui plonge toute la pièce dans l'obscurité. Enfin, qui devrait plonger toute la pièce dans l'obscurité. Parce que là, on s'aperçoit qu'il y a une lumière, un peu comme le soleil qui se lève, qui, euh, qui entoure, qui irradie euh, Tamamo Nomae. Et c'est là justement où elle va gagner ce, ce nom, Tamamo Nomae, nomae qui signifie euh, demoiselle joyeux, lum, joyeux, lumineux, brillant. Elle est tellement belle, elle est tellement intelligente qu'au-delà de, de séduire l'empereur retiré, elle va séduire carrément l'empereur. Et peu de temps après, les deux tombent malades. On s'inquiète, on va voir les prêtres, on va voir les devins, personne ne trouve les, les sources du problème. Jusqu'à ce que l'astrologue en charge, qui est aussi un exorciste, découvre que euh, Tamamo Nomae est une renarde, et pire, une renarde à neuf queues, les plus puissantes. Bien évidemment, l'empereur refuse d'entendre, captif euh, qu'il est par, euh, par euh, Tamamo. Là, justement, cette gravure représente Tamamo en train de subjuguer, d'impressionner, de, d'utiliser son pouvoir de fascination. La gravure au-dessus, euh, euh, on en parlera juste après. Euh, il va faire un rituel, et au fur et à mesure qu'il fait le rituel, Tamamo s'énerve, jusqu'au moment en fait, où elle reprend sa forme de renarde, et elle s'enfuit. La situation aurait pu rester là, sauf qu'elle continue à... elle tue des gens. Et donc, bon, on envoie des guerriers contre elle, elle en tue énormément par ses flammes, euh, jusqu'au moment où on va envoyer les deux meilleurs guerriers euh, du pays. Et il y en a un qui est visité en rêve par Tamamo no mae mais sous forme de femme, et qui cherche à le séduire, parce qu'elle sait qu'il va la tuer le lendemain. Le guerrier reste fidèle à ses principes, à son devoir, euh, et le lendemain, il, lui et son compagnon tombent sur euh, Tamamo no mae sous forme de renarde. Ah, là, c'est la scène de l'exorcisme. Alors Là, c'est un miroir, donc vous voyez que le miroir reflète, reflète la véritable forme de Tamamo no mae donc Tamamo Nomae euh, en train de, de combattre et de tuer euh, les gens envoyés à sa poursuite. Et Tamamo Nomae enfin euh, terrassée de, de flèches. Au moment en fait, où elle expire, où elle meurt, elle se transforme en pierre. Et Tamamo Nomae est tellement mauvaise à tellement euh, que la pierre continue à tuer. C'est-à-dire que tous les êtres à proximité sont empoisonnés et dépérissent. Et ça dure pendant très très longtemps, jusqu'au moment où un, un moine bouddhiste qui passe par là va s'asseoir sur la pierre, va s'endormir et va avoir des visions... Et en fait, il va avoir des espèces de flashbacks et il va s'apercevoir que Tamamo no Mae, mais elle fait ses exactions depuis mais des centaines et des centaines et des centaines d'années. Et que tel roi en Inde qui a tué énormément de personnes, c'est parce qu'il a été manipulé par elle, que tel... Personnage en Chine, etc. C'était elle qui l'avait influencé, etc., etc., etc. Et il va frapper, il va faire toute une série de rituels, et il va frapper avec une pierre, avec un marteau la pierre, pardon, et ce faisant, il va la fondre en deux. Et la plus grande partie des, des problèmes s'arrête là, parce que, mais. Elle est tellement mauvaise qu'il y a une part d'elle qui reste dans la pierre et qui fait que ça reste un des endroits les plus maudit au Japon, considéré vraiment comme mauvais. Euh, la, la corde que vous voyez là, c'est une corde de protection, c'est l'équivalent presque du cercle contre les démons. C'est pas presque, c'est une autre forme, c'est la même chose, c'est une forme de protection. Et cette corde-là, on va la changer régulièrement, parce qu'on considère qu'il y a une forme d'usure au fur et à mesure. Euh, ce qui est assez drôle, c'est que des scientifiques ont fait des, des études, et effectivement, il y a des gaz qui sortent. Et certains petits oiseaux, quand ils passent au-dessus, peuvent vraiment tomber euh, empoisonnés. Euh, C'est euh, extrêmement utilisé. Il hein, y a, euh, oui. les, les japonais... Euh, Dès que la femme pose problème, en général, euh, elle, dès qu elle, dès que, enfin, quand je dis que dès qu'elle pose problème, c'est dès qu'elle ne rentre pas dans les jolies cases de la société machiste japonaise de l'époque. Sachant qu'il y a eu un moment où les femmes ont eu beaucoup de pouvoir au Japon euh, précédemment. Euh, donc du coup, quelque part, euh, de façon symbolique, ça, elle va être transformée en esprit ou en monstre. La renarde, par exemple, je, euh, oui, d'en parler, c'est un peu dommage quand même d'ailleurs. Euh, la, la, la renarde, par exemple, euh, c'est paradoxal sur les, les jeux de. Tuk tuk. La renarde, je l'ai montré, c'est une très bonne mère. Il euh, y a un proverbe japonais qui dit ne parle jamais mal à une renarde, sauf si c'est ta femme. C'est-à-dire que la renarde, on en a peur parce que c'est une vampire sexuelle. C'est-à-dire, dans euh, dans l'acte, elle vole l'énergie masculine. Et elle peut aller jusqu'à le vampiriser tellement qu'il en meurt. Tamamo no Mae, c'est la plus caractéristique là-dessus. Euh, bon, c'est euh, lié à une représentation du Tao, mais euh, bon, je, je pourrais vous en parler euh, en dehors, parce que là, je vois qu'il y a des enfants, donc je vais éviter de partir trop là-dedans. Euh, mais euh, rapidement, si vous voulez, il y a le principe masculin, il y a le principe féminin. Le principe féminin, il est infini, non défini, alors que le principe féminin, il est, euh, il est fixe. Donc, dans l'échange entre les deux, euh, il y a une perte d'énergie du, du principe masculin vers le principe féminin. Et un accroissement en face. Et dans certaines visions, bah, si vous voulez gagner de, de la puissance, il faut absorber le euh, principe opposé. Typiquement, ça explique en partie l'obsession de, de la petite culotte euh, au Japon. Parce que la petite culotte, euh, ça accumule le, les, les excrétions naturelles, etc. Donc pour un homme en face, le pouvoir magique potentiellement. Les, donc vous pouvez comprendre en creux comment sont devenus immortels les moines euh, taoïstes, euh, ermites, euh, en haut des montagnes. Bon, je termine la parenthèse. Euh, la femme qui est trop proche de son, de son enfant veux, quand, quand, quand elle accouche et qui s'en occupe trop, et qui délaisse un peu son mari, Pouf, ça devient la, la dame des neiges, Yukiona. Euh, la femme, la, la vieille, celle qui nous embête, parce qu'elle ne sert plus à rien, et puis que, bon, elle n'est pas morte, quoi. Et puis, elle n'est pas partie elle-même dans, dans la montagne. et bien, ça devient la yamamba, l'ogresse euh, qui attend dans la montagne. Enfin Et... Il y a un phénomène de, de, de, de rejet et d'attraction en même temps. La, la kitsune, elle est dangereuse, mais c'est la femme fatale, c'est toujours la même chose. Elle est dangereuse, mais en même temps, tu euh, as envie de te brûler. Et en même temps, si tu arrives à faire en sorte qu'elle t'aime sincèrement, c'est une femme parfaite. Enfin, c'est une femme parfaite au sens où tu vas l'épouser, elle va donner un enfant, parce que qu'est-ce qui se passe après Elle repart. Parfait. Dans la conception vraiment japonaise, la femme est un ventre qu'on emprunte. Donc, une fois, elle a donné l'enfant, elle s'en va derrière. Parfait. Donc, il y a, les, les Japonais ont toujours un phénomène d'attraction-répulsion. Donc, une chose qu'ils craignent, ils, ils vont avoir une fascination, l'adorer. Enfin, c'est extrêmement courant. Euh, Tamamo no Mae, là, c'est dans une représentation dans un jeu vidéo. Euh, donc, là, elle est en mode kawaii. Hein, euh, euh, et euh, on, on, on peut voir qu'elle a les deux petites oreilles de renard, de renard qui dépassent. De toute façon générale, dans, dans tous les animés, si vous avez un, un personnage qui a le visage un peu triangulaire, comme ça, et, et des yeux, mais vraiment en, en arc de cercle, alors, il y a deux options. Soit c'est un renard ou soit c'est pas un renard, mais il a des traits de caractère du renard. Euh, moi, quand j'avais regardé Bleach, je, je, vois, je vois, les capitaines, et je le vois et je lui dis, ouais, non mais toi, toi, il y a une embrouille. Il y a une embrouille. Euh, mais je trouvais que c'était presque trop direct, c'était trop visible. Parce que bon, c'est quand même facile à repérer. Ce qui fait que drôlement loin, je suis désolé, je donne un peu les éléments du manga. Quand on s'aperçoit que, en fait, oui, ok, c'est un traître, mais c'était un faux traître parce qu'il attendait le bon moment pour euh, euh, frapper dans le dos euh, l'ennemi. Oui, donc c'était vraiment un renard, de, euh, enfin, un renard au carré quelque part. Quoi. Euh, sur attraction-répulsion, euh, les japonais font des espèces d'échelle de valeur pour tout et n'importe quoi. Je parlais de la dame des neiges. La dame des neiges, une des principales caractéristiques, c'est qu'elle a la peau très claire. La, la pâleur de la peau, c'est un critère de beauté au Japon. Et tout en haut, il y, y a la peau euh, comme la neige. On se dit, c'est génial, c'est la plus belle peau. Ah non, parce c'est trop. Donc c'est dangereux le visage de le, le visage triangulaire euh, un, un peu euh, voilà enfin visage triangulaire quoi, féminin euh, le visage rond on dit que c'est un visage de tanuki le visage un peu triangulaire on va dire que c'est un visage de renarde. c'est des visages qu'on considère les plus beaux mais attention si le visage évoque trop le re, la renarde là il va avoir un effet contraire et on va éviter la jeune fille parce qu'on s'en méfie donc c'est toujours des espèces de mouvements et il ne faut pas être trop euh, Sinon il y, y a un renversement total. Euh, alors, je, je parle un peu d'Uzagi Yojimbo, qui n'est pas un manga, euh, qui est un comics américain qui est fait par Stan Sakai, qui est issu d'un mariage mixte, euh, donc qui est d'origine mixte japon, euh, japonaise et américaine, et qui raconte euh, le, les aventures de Yojimbo. Jimbo. c'est le. C'est le lapin. Yojimbo, c'est le garde du corps. Euh, et c'est euh, le Ronin, c'est le samouraï errant. Euh, c'est un jeu autour du personnage de Musashi, qui est un des perso le personnage de samouraï historique euh, japonais. Et euh, tous les personnages sont euh, sont des animaux en fait. Hop. Et là, par exemple, on a Uzagi euh, avec Tomoe. Euh, Tomoe Gozen, c'est la Jeanne d'Arc japonaise. Donc, euh, ce pas Tomoe Gozen, mais le, le prénom est un jeu, est un, un écho du personnage. Euh, Tomoe Gozen, euh, c'est la femme guerrière japonaise euh, qui est, euh, qu'on euh, qu qu décrivait comme extrêmement belle et capable d'aller attaquer un démon comme son homme du même pas. Euh, aussi à droite euh, à l'arc qu'au sabre, etc. Euh, donc, un, un personnage extrêmement, euh, extrêmement intéressant. Et donc il y a une relation entre Uzagi et, euh, et Tomoe, et ils sont très amis. Et il y a un autre personnage. Donc Tomoe étant euh, une femme chat, hein. et l'autre personnage qui arrive derrière, c'est euh, Kitsune. Alors donc euh, ok. Et elle, elle va s'amuser à, à faire des sous-entendus afin de faire croire à euh, euh, Tomoe qu'il s'est passé des choses euh, entre elle et Uzagi. Euh, et euh, la forme qu'elle a de Renard, c'est euh, en écho avec son caractère, c'est-à-dire, c'est une arnaqueuse. Dans le, le comics, à chaque fois qu'elle rencontre un nouveau personnage, elle lui vole sa bourse, euh, elle manipule, elle joue, etc. Dans euh, Lovina, il y a le personnage de Mitsune qui est... Euh, qui a le, le, le surnom de Kitsune à la fois par proximité avec son prénom mais aussi parce que dans son caractère euh, on peut jamais se fier à elle, elle aime faire des blagues et puis elle est toujours en train de taxer les autres euh, et de, de, de faire des escroqueries. Pas des grosses hein. le, le Kitsune c'est un escroc mais c'est pas un escroc méchant et il y a énormément d'histoires comme ça de, de gens, euh, de voyageurs qui vont être accueillis, euh, bon, la plupart du temps encore une fois par, euh, par une, une belle femme qui va leur proposer un bon repas, un, un bien au chaud, etc. Une belle nuit ensuite, hein, et qui vont se réveiller euh, auprès d'une pierre, euh, s'apercevoir qu'en fait ce qu'ils ont mangé, c'était des détritus, voire euh, des déjections, et que euh, ah ben leur, leur, leur, jolie, euh, leur jolie maison, euh, c'était un cimetière. Euh alors, je vais, je, je, vais terminer en, je, je vais terminer par un, une, une relecture contemporaine, qui est celle de, de Neil Gaiman. Euh, Neil Gaiman, qui est vraiment un des, des auteurs euh, majeurs de, de l'imaginaire actuel. Quoi et euh, qui s'est fait connaître au départ principalement par une longue série de, de bandes dessinées qui s'appelle Le Sandman, dans, dans laquelle il traite mais à, à peu près de tout ce qui est possible et imaginable. C'est-à-dire qu'il y, euh, y a un épisode sur le songe de l'édité de Shakespeare, il y en a un sur La Tempête de Shakespeare, mais à côté de ça, il fait toutes les mythologies. Euh, il, y a, euh, il y a des choses géniales avec Ishtar, euh, il y a euh, sa version de Loki, et euh, formidable, il y a, mais, mais tout et n'importe quoi, il y, a, il y a des trucs planqués sur Morcoq, enfin bon. Euh, euh, et le, le Sandman raconte en fait l'histoire du, du roi des rêves qui s'appelle Dwim. il y a sept entités qui sont des incarnations de principes généraux de l'univers, euh, en premier lieu la mort, Death. Mais la mort de, de, de Gaiman est rigolote. C'est une espèce de gothique super marrante et tout, euh, euh, très intéressante, à contre-pied, une espèce de petite gothique punkette. Euh, derrière, il y a Destiny, de, Destiny, qui lui, on ne voit jamais son visage, qui porte un, un livre dans lequel est inscrit le destin de toute chose. Et derrière, wim le rêve, le prince des rêves, donc le prince de toutes les histoires derrière, puisque les histoires viennent par les rêves, etc., etc. Gaiman a, dans le Sandman, traité à peu près de tout et n'importe quoi, sauf la mythologie japonaise. Et quelques années après, euh, il fait un projet en collaboration avec Yoshitaka Amano. Yoshitaka Amano, c'est le concepteur de Final Fantasy au départ. Et euh, ils, vont, ils vont faire un, un projet ensemble. Ce projet, c'est Sandman euh, Chasseur de rêve, Dream Hunter, et qui est une transposition du Sandman euh, dans euh, enfin, un jeu, euh, une espèce de crossover, puisqu'on est dans le cadre des comics, entre la mythologie nordique et Sandman. Euh, et euh, Neil Gaiman commence son euh, livre en expliquant qu'il se base sur un conte tiré du, du Kojiki, qui est euh, euh, un Recueil de, de textes parmi les plus anciens au Japon, tiré du rouleau A463, euh, fragment B. Et on lit l'histoire. Alors qu'est-ce que raconte euh, Chasseur de, de rêve On a un moine qui, euh, qui s'installe en plein cœur de la forêt, un moine bouddhiste. Et il est tellement vertueux, il se comporte tellement bien, il est tellement religieux, euh, honnête, etc., que ça énerve le, le Tanuki local et euh, la Kitsune locale. Donc du coup, ils font le pari. Ils font un pari entre eux de savoir qui va réussir à tromper, à détourner du droit chemin ce saint homme si vertueux. Le Tanuki commence. Le, le moine est chez lui et on toque à sa porte de nuit. Il ouvre la porte et devant lui, il y a cinq euh, cavaliers sur des chevaux absolument magnifiques. Euh, les cavaliers expliquent qu'ils sont, euh, qu sont envoyés par l'empereur, que le capitaine est le général, etc. etc. et que l'empereur a besoin de lui toute séance tenante et qu'il faut qu'il les suive. Le moine écoute patiemment. Et une fois que le, le général a terminé, il regarde et il lui dit je suis très flatté que l'empereur divin accorde ainsi tant d'importance à ma si pauvre personne, mais je trouve étrange quand même que le cheval du général de l'empereur est une queue de Tanuki. Et là, le Tanuki reprend sa forme habituelle, les cinq chevaux et, euh, et euh, hommes disparaissent et ils s'enfuient la queue entre les jambes. Maintenant arrive le tour de la renarde. Euh, alors là, le lendemain soir, il pleut. Il pleut et on toque à la porte. Et là, euh, le moine ouvre et il voit une jeune fille complètement détrempée qui a l'air affolée et désespérée. Et la jeune fille lui explique que, en fait, elle a besoin d'aide. Et... Ah et Elle tombe dans les vapes. Il a juste le temps de, de la rattraper avant qu'elle tombe sur le sol. Il la transporte dans l'âtre au centre de, de sa petite cabane. Euh, bon, elle est mouillée hein, et il la porte. Donc il, il est quand même perturbé par le contact de, de cette chair euh, sous les vêtements. Il la dépose près du feu et où à un moment euh, la, la jeune fille se réveille. Et elle lui raconte son histoire. Elle lui explique que en fait c'est la dernière fille d'un clan de, de samouraï. Euh, qui a été exterminée par un, un rival, euh, que seule elle a réussi à s'enfuir, mais que son clan est disparu, et qu'en en fait, elle se rend à la capitale, là où il y a de la famille qui pourra l'accueillir, et qu'elle a juste besoin euh, d'avoir euh, une protection, de l'aide, et, et, et ce qu'il accepte de, de la conduire, de l'abriter pour la nuit, etc. De la conduire, mais avant de l'abriter pour la nuit, dans ses habits mouillés, qui, qui sert beaucoup son corps. Euh, et le moine euh, la regarde... Et, je trouve quand même étrange qu'une jeune fille ait une queue de renarde qui apparaisse entre ses jambes sous son kimono. Là, la renarde, hyper vexée, reprend sa forme, s'enfuit, disparaît dans la forêt. Les deux ont perdu hein, le pari. Bon, le tanouki, ce pas grave, il, il, il reprend ses occupations habituelles. Mais à la renarde, il y a quelque chose qui, qui reste, c'est-à-dire qu'elle continue à observer de loin euh, le, le moine. Et le moine s'aperçoit, fait comme s'il aurait en été, et puis il lui laisse de temps en temps euh, de la nourriture, etc. Et on bascule à la capitale. À la capitale, il y a un grand euh, astrologue, un grand maître du Yin et du Yang, un Muji, qui reçoit une prédiction qui lui annonce que euh, sa perte sera causée par un moine, le moine qui habite là-bas, dans la forêt perdue, etc. Donc il envoie euh, des démons avec une boîte en leur disant de la donner aux moines. Euh, les démons partent, ils s'arrêtent dans la forêt avant de trouver la cabane et euh, la renarde les entend discuter et les démons expliquent que oui, la boîte en fait, quand on l'ouvre, euh, elle capte l'âme, elle vole l'âme, l'essence vitale, et qu'une fois que le moine aura ouvert euh, la boîte, il mourra euh, d'épuisement au fur et à mesure, en quelques jours. La renarde se cache, attend que les euh, les démons qui reprennent leur forme humaine euh, euh, soient, euh, soient partis. Ils arrivent euh, euh, devant la cabane, discutent avec le, le moine. La renarde arrive très rapidement et euh, parle au, au moine, mais le moine a déjà ouvert la boîte. Et le, le moine tombe endormi et elle ne peut pas le réveiller. Donc que va faire la renarde Elle va aller voir sa déesse, son dieu, elle va aller voir Inari. Et dans la version de Gaiman, Inari est une des formes du Sandman, puisque de toute façon, Dwim, le, le prince des rêves, prend la forme quelque part que veut celui qui vient lui parler. Il y a une histoire par exemple avec des chats, et bien là il a la forme d'un chat. Euh, il y a, euh, les grecs le voyaient sous la forme d'Onéiros, le, le dieu des rêves, etc. Donc vu que c'est une renarde, elle, le, elle voit le Sandman sous la forme d'un grand renard noir, et elle lui explique que en fait, voilà, le moine dont elle est amoureuse est en train de mourir, et qu'elle euh, lui offre ce qu'elle a de plus précieux, et qu'est-ce qu'il y a de plus précieux un renard Sa pierre d'étoile, qu'elle offre sa pierre d'étoile en échange de la, son intervention, pour que son dieu, Inari, le son de Man, euh, sauve le moine qu'elle aime. Le, moine, le, le dieu accepte, mais lui dit que peut-être que euh, ça ne sera pas aussi simple. La renarde revient dans le monde normal, le moine se réveille, elle lui explique ce qu'elle a fait, et au moment où elle a terminé, le moine lui dit qu'il ne peut accepter ça, parce que c'était son destin, et elle ne peut lui voler son destin, et il refuse qu'elle dépérisse, puisque vu qu'elle a donné sa pierre d'étoile, elle allait mourir au bout de, de quelques jours et donc du coup il trouve le moyen d'accéder à Inari et euh, il demande d'inverser les choses Inari laisse euh, le moine faire ses adieux à la renarde et euh, le moine demande à la renarde qu'est-ce qu'elle va faire et la renarde lui répond je vais te venger, je vais trouver le seigneur du yin et du yang et je vais le tuer et le moine si vertueux lui répond non, tu ne dois pas faire ça tu ne dois pas le tuer, tu dois trouver Bouddha trouver la paix, euh, la libération. Et la renarde le regarde, et elle lui dit « J'irai trouver Bouddha, mais avant, je vais tuer cet homme. » Elle veille le moine, le moine euh, tombe en catalepsie, dépérit au fur et à mesure, elle meurt au, au, au bout de deux ou trois jours. Et après la renarde disparaît, on n'entend plus parler d'elle. Dans la capitale, le, le, le grand astrologue euh, va être frappé par la beauté d'une jeune fille. Euh, qu'il va vouloir séduire Mais la jeune fille lui dit :« Non, mais vous savez, j'ai beau être de basse extraction, je ne suis pas sotte. Je ne suis euh, que une jolie pour vous, mais euh, vous allez vite vous lasser de moi, et euh, et je n'aurai, j'aurais tout perdu. Vous avez, euh, vous avez, voilà, je, ça sera juste transitoire. » Donc, il dit Non, mais si, vous êtes la seule, je vous aime, etc. Mais euh, vous avez votre femme, euh, elle n'acceptera l'acceptera jamais, etc. Et donc, euh, l'astrologue va, euh, va se débarrasser de ses maîtresses, etc. Il revient à la voir, et lui dit Oui, mais euh, vous êtes puissant, si un jour je fais quelque chose qui ne vous va pas, vous allez utiliser votre magie contre moi et vous allez me tuer. Et donc, du coup, l'astrologue dit Non, non, non. Il rentre chez lui, il prend tous ses livres de magie, tout ce qu'il possède, euh, il enferme euh, sa femme dans, dans la maison, et il met le feu. Il détruit tout ce qu'il a. Il va voir la jeune fille, lui explique que voilà, il a, elle est tout pour lui maintenant. Et euh, la, il va pour l'embrasser, la jeune fille lui demande de fermer les yeux. Elle se baisse vers lui, elle est dents renard renarde, son pointu. Et l'astrologue, on n'en a plus jamais entendu parler, mais en revanche... On a vu errer dans la rue un mondial, un demi-fou, euh, avec un œil crevé. L'histoire a plusieurs versions ensuite. Euh, certains disent que voilà, la renarde a vécu sa vie normale et a atteint euh, la euh, vie D'autres disent que dans le monde des rêves, on peut voir un homme et une renarde marcher côte à côte et que de temps en temps la, la renarde se transforme en femme. Et que c'est juste un homme et une femme que, euh, qui marchent ensemble. Et que peut-être, euh, si les dieux sont bons, euh, euh, dans euh, cette autre vie, euh, le, le moine et la renarde vivent ensemble. Voilà. Donc, Je vous ai résumé le chasseur de rêve de, de Gaiman, qui existe maintenant en deux versions. Il y a la version avec le shiitaka, euh, Amano au dessin que je vous ai montré. Et il y a une version par euh, euh, Craig Russell qui est très belle, euh, très élégante aussi. Ces deux... Deux façons d'aborder de, le conte de façon différente. Euh, donc là, la renarde avec son, euh, sa, sa pierre d'étoile. Pourquoi je vous ai raconté cette histoire C'est que cette histo, enfin, ce, ce, cet album de, de Gaiman, il a 15-20 ans maintenant. Et ça fait 15-20 ans qu'il est cité, euh, que le conte original que précise Nell Gaiman euh, dans la préface est cité dans des thèses universitaires. Les trucs les plus sérieux possibles sauf que renard, euh, sauf que gaiman là il a fait son renard il a fait son tricheur et que euh, il n'y a bien sûr pas de compte originel tel que celui ci c'est à dire c'est juste gaiman qui s'est amusé à faire son compte japonais avec sa connaissance euh, de la civilisation et des mythes japonais sauf que la chose la plus efficace euh, la preuve de l'efficacité du procédé c'est que les gens ont été persuadés que c'était vrai. Et là où ça touche, je trouve, absolument au sublime, et où on touche dans les jeux de renard, de mensonges, etc., de supercheries, c'est qu'au bout d'un moment, Gaiman on a eu assez. Donc il a fait une annonce publique. Mais réelle, genre, non, je, ce, il n'y a pas de parchemin, etc., hein, j'ai tout inventé, s'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez de le citer, ça fait... Voilà. C'est il y a 4 ou 5 ans, je vous jure que encore actuellement, vous pouvez voir des nouvelles études ou thèses, etc. qui vont sortir et qui vont mettre le, euh, la source fausse originale qu'a euh, cité euh, Nel Gaiman dans, euh, dans son album. Voilà. Donc j'espère vous avoir montré euh, le, Enfin vous avoir intéressé déjà. Euh, vous avons montré un peu différentes histoires dans, dans, dans lesquelles interviennent le, les, les kitsune. Puis vous montrer que, bon, à la fois, c'est euh, un regard sur la femme, donc sur le côté euh, séduction-peur, hein, le, le double aspect, euh, et, euh, et que, en fait, ça traverse toute, euh, toute la culture japonaise. Pour terminer, deux petites anecdotes. Il euh, faudrait juste que je retrouve ma fiche... Euh, alors, il y a eu un moment euh, la première ligne de chemin de fer au Japon. Bon, j'ai pas la feuille, tant pis, vous n'aurez pas la date, mais bon, c'est pas dramatique. On est au milieu du 19e siècle, vers 1800, euh, enfin, première, première, 1850 ou 1860. On a la première ligne du Japon qui existe depuis 15 ou une quinzaine d'années. Et il euh, y a la rumeur qui commence à circuler que. Euh, ah, il y a un renard qui s'amuse à prendre la forme d'un train et qu'on voit un train passer sur la ligne de chemin de fer euh, à des heures où il n'y a pas de train qui passe normalement. Donc forcément c'est un renard. Bon, Jusque là, rien d'extraordinaire. Il y a le témoignage officiel d'un conducteur de train qui euh, explique qu'il a été confronté à un moment à euh, un, un train en face qu'il a utilisé euh, sa sirène, euh, tout ce qu'il pouvait, etc. Et que, en fait, le... Ah, je l'ai, 1889, la ligne Tokyo-Yokohama. Euh, et que, en fait, le, le train n a, n a pas, est resté immobile. Et donc, au bout d'un moment, c'est un renard. Il a accéléré, il est passé à travers le renard. Et peu de temps après, à l'endroit où était le, le train fantôme, on a trouvé le cadavre d'un renard. On est en 1869, il y a des vrais textes là-dessus, etc. Euh, pour euh, la, la blague, entre guillemets, euh, il y a une lettre d'un un shogun euh, adressée à Inari. Donc une lettre officielle, donc euh, adressée à Inari, la dieu déesse des renards, qui lui explique que bon quand même les membres de son armée euh, sont victimes de beaucoup, beaucoup euh, de, de tricheries et de blagues des renards, et qui lui serait très reconnaissant de faire en sorte de calmer un peu ses sujets et que, si jamais elle a besoin d'avoir plus de détails, qu'elle consulte euh, le responsable de vin euh, de, euh, du shogunat qui pourra lui donner euh, des informations, etc. Quoi. Euh, sur les façons de reconnaître euh, un renard, je, je vous donne des clés parce que ça peut servir hein, dans la vie de tous les jours. Euh, J'en ai abordé quelques-unes en filigrane, donc souvent il laisse dépasser la queue. La queue, on va la voir dépasser sous les vêtements. Quand il toque, si vous entendez un bruit mou, commencez à vous méfier, parce qu'en fait le renard tape avec sa queue tape pas avec la main donc ça forme une espèce de de, de bruit euh, mou. Si vous avez l'occasion, essayez de regarder euh, son image reflétée, miroir ou dans l'eau. Si vous voyez un renard, c'est dangereux. Euh, la dernière façon qui est extrêmement classique et qui est encore utilisée de nos jours au Japon, c'est le fameux moshimoshi. Pourquoi Parce que les renards sous forme humaine, ils arrivent à faire beaucoup de choses, mais il y a certains sons qu'ils ont du mal à faire, surtout des sons un peu chintés, comme ça. Donc, euh, le, le deuxième mochi, ils n'arrivent pas à le faire. Ce qui fait qu'au téléphone, quand on appelle et qu'on dit tout de suite mochi mochi, c'est une façon, euh, c'est un reste de superstition japonaise, c'est une façon de dire, euh, euh, je ne suis pas une renarde, vous êtes en tranquillité. Voilà. Et donc, je vous dis mochi mochi sans problème pour vous prouver que je ne suis pas un renard. Et je, si vous avez des questions, je, je vous écoute. Non ben je, je vous remercie de votre attention. Merci. Merci.